Moi je suis Étienne Brassier, je suis consultant fonctionnel CRM sur Dynamics 365. Alors j'ai plusieurs missions, euh, certaines missions en régie, d'autres au forfait. Donc euh, j'interviens deux jours par semaine pour une caisse de retraite. Euh, j'interviens autrement également sur différents projets euh, dans le monde de l'assurance euh, et des solutions aussi euh, dématérialisées euh, pour les paiements. Je suis un joueur de palais euh, invétéré, <rire> mais est-ce que c'est vraiment un talent, je ne sais pas. <rire> Dynamics. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai le souhait de rester consultant fonctionnel. Euh, c'est un peu ce qui me plaît bien, d'être en contact avec les clients, c'est ce que je souhaite. Euh, on m'a plus orienté sur des, des, des formations qui permettent de développer mes compétences, euh, notamment une formation sur les arts oratoires, euh, parce que j'ai le souhait de, de progresser dans mon métier de consultant fonctionnel, et, de, et notamment d'animer des ateliers. Euh, ce qui me plaît, c'est d'échanger avec les clients, de, de recevoir un besoin, de le challenger, de voir ensuite ce qu'on peut faire pour le, avec l'outil et, euh, et de pouvoir répondre au mieux justement à, à ces besoins.